Marou Cazenave, bonjour Bonjour Marie Vous êtes auteur, réalisateur, fondateur de la Jesus Box. Alors le challenge était un petit peu de taille aujourd'hui, essayer de faire marrer mais aussi de réfléchir sur la question de la fin de vie j'ai envie de dire, euh, courage. Allez, boy, c'est parti. <rire> bah non, mais En, en même temps, euh, moi c'est vrai que euh, quand j'étais plus jeune, euh, je me passionnais pour la question de la vie après la mort. Moi, Je, euh, je me demandais toujours euh, euh, ce qui se passait. Tu m'étonnes que j'avais pas beaucoup de copains. quoi. Hein. Dans la cour de récré, j'étais là, euh, tu crois qu'elle va devenir quoi, Madame Meunier, la conseillère d'orientation, euh, quand elle va mourir P Pourtant, euh, je ne connaissais pas beaucoup de morts à l'époque, hein, à part euh, pff, Mitterrand. Quoi. Bon, mais c'est vrai que euh, la question de la vie après la mort, bah, elle est passionnante. Quoi, hein. Même chez les chrétiens, on n'a pas exactement euh, tous les mêmes réponses. On voit bien qu'on a un point de vue, mais que personne n'est absolument sûr de comment ça va se passer en vrai. Alors que clairement, on pourrait le savoir, hein, euh, vu que Jésus y est passé. J'avoue que euh, moi, si j'avais été à la place de Pierre, c'est le premier truc que j'aurais demandé. Hein. Alors Jésus, c'était comment T'as pris des photos hein, Tu parles, lui, il était es là. Est-ce que tu me pardonnes de t'avoir renié ouais, Résultat, 2000 ans après, ben, on n'est pas plus avancé. Quoi hein. Bon, on a tous lu des récits de gens qui avaient fait cette expérience de mort imminente. Et contrairement à ce qu'on m'a vendu quand j'étais petit, ben les gens ne voient pas du tout leur vie défiler devant leurs yeux. Hein. Non, ils voient un grand tunnel avec une, une grande lumière et ils sont attirés par la lumière sans pouvoir rien faire. Quoi. En gros, quand on meurt, on devient tous chauffeurs de métro. Quoi. Bon, et puis, je pense qu'avec la crise du Covid, on voit bien que ça interroge. Euh, moi, je serais prêtre, euh, ben, j'ouvrirais un bureau dans ma paroisse. Quoi. Euh, la vie après la mort, vos questions, nos réponses, je suis sûr que ça cartonnerait. Quoi. Même si les gens, bah, ils sentiraient bien encore une fois que bah, si Pierre il avait posé les bonnes questions à Jésus, on serait un tout petit peu mieux renseigné. faut que je me calme un peu sur les blagues ouais, sur ouais. Pierre, vu qu'a priori c'est bon, bon. lui qui fait l'accueil au paradis. On ne sait jamais, hein, s'ils si écoutent RCF là-haut, euh, je débarque, il me dit euh, Alors, hein, marrés, hein « Alors, on s'est bien marré tu vas voir, moi aussi je peux en faire des blagues, tiens, j'ai perdu les clés, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas appeler les pompiers pour qu'ils défoncent sa serrure aussi ?» Bon, mais là je m'écarte un peu. En fait, à force de passer du temps à me questionner sur ce qu'il y a après la mort, ben voilà, ben je m'égare. Euh, mais en tout cas, je suis arrivé à une conclusion vraiment étonnante. Hein, si je suis convaincu euh, par ma foi qu'il existe bien une vie après la mort, ben j'ai une certitude, c'est qu'il y a une vie avant la mort. Et ça m'a permis de mieux comprendre que Pierre, ben en fait, il avait bien réagi. Hein. Euh, il a compris que pour pouvoir vivre ici-bas, ben, il fallait qu'il soit en paix, en paix avec Jésus et en paix avec lui-même. Et c'est une belle leçon que nous livre Pierre quand il cherche à être pardonné par Jésus. Il nous, offre, il nous montre l'importance euh, de profiter de nos proches, surtout quand ils sont euh, bah, sur le départ. Pierre, quand il a renié Jésus, il n'a peut-être pas hyper conscience que Jésus était sur le point de mourir. Alors que quand Jésus revient, là il sait hein, que c'est provisoire, il sait qu'il ne lui reste que peu de temps et qu'il faut vraiment vivre intensément tous ces moments. Alors non, du coup, euh, il n'interroge pas sur l'avenir, mais sur le présent. Il travaille en fait euh, sa relation euh, avec Jésus. Pierre, il n'est pas dans le déni, hein. il nous montre que savoir que son ami va partir, c'est une source de renouveau en fait, dans leur relation et euh, qu'il faut en prendre soin. Alors plutôt que de chercher à savoir ce qu'il y a après la mort, bah, Pierre, il se concentre sur ce qu'il y a avant, euh, sur ce qu'il lui reste à vivre et à transmettre. Et c'est courageux de sa part, hein, parce que son attitude, elle implique trois choses. De rester concentré euh, sur ce qui est concret, sur ce qui est incarné, d'accepter de, bah, de ne pas tout maîtriser, euh, et de laisser aussi, euh, troisièmement, une vraie place à l'autre, celui qui est sur le départ, de ne pas faire comme s'il était déjà parti ou euh, comme si de rien n'était. Alors à l'image de Pierre, plutôt que de chercher euh, la vie après la mort, bah, je me concentre aujourd'hui sur la vie avant la mort parce que bah, jusqu'à la fin de la vie il y en a et ce n'est pas nos invités qui nous diront le contraire. Merci beaucoup Amaru Kazna, pour euh, ce regard très juste sur la situation.